Bonjour, je m'appelle Alexandre Letiec et je suis chercheur au CNRS. Je travaille au laboratoire de l'univers et de ses théories sur le campus de Meudon de l'Observatoire de Paris où nous nous trouvons actuellement. Mes recherches portent sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles et la matière sombre. Je m'intéresse tout particulièrement au mouvement orbital des couples de trous noirs et à l'émission d'ondes gravitationnelles résultantes. Une grande partie de mon activité de recherche consiste à prédire la forme des ondes gravitationnelles émises par de telles sources. Ces prédictions théoriques sont nécessaires afin, d'une part, d'extraire d'éventuels signaux présents dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles mais submergés par de multiples sources de bruit, et, d'autre part, de remonter aux propriétés physiques des sources, comme par exemple leur masse. Récemment, des ondes gravitationnelles ont été détectées sur Terre pour la toute première fois. Ces ondes ont été produites il y a plus d'un milliard d'années lors de la coalescence de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun et situés dans une galaxie très lointaine. Dans la dernière partie de ce MOOC, nous reviendrons sur cet événement historique et verrons ensemble comment les ondes gravitationnelles peuvent être utilisées afin de peser les trous noirs. A bientôt